Ce contact est pour monsieur Jean-Paul Bourgogne. Monsieur Jean-Pierre Bourgogne. Merci, maudit Joseph de Midi, à établir un contact avec ce monsieur. Ce monsieur se nomme Cardoso Francisco. Cardoso Francisco. C'est le papa de Jean-Paul Bourgogne. Il est né le 1er mars 1948. Et il est parti en janvier 2016. Merci, mon guide. Merci, monsieur. Monsieur Francisco, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes là? C'est pour votre fils. <rire> message s'il vous plaît pour votre fils Jean-Paul. Oui. Oui. Oui. Oui. Est-ce que vous allez bien, monsieur Êtes-vous dans la lumière oui. Êtes-vous dans la lumière oui. Êtes-vous dans la lumière oui. Merci, euh, monsieur Francisco. Merci, Maudit Joseph. Au revoir, monsieur. Maudit, tu peux raccompagner, euh, Joseph, s'il te plaît. Merci, Monsieur Joseph. Au revoir. <rire> merci bonjour à tous je fais cette essayé à la demande de de irma cristal irma cristal qui aimerait recevoir un message son ex mari frédéric frédéric qui est parti? Le 6? Je ne comprends pas votre date de naissance, je vous ai marqué, hein? Je recommande. Frédéric, le 31 du 5 1978. Et après, il y a une deuxième date. D'autres, Deux, je ne mets pas parce que je ne comprends pas votre date. Excusez-moi. Je vais regarder si vous avez une autre chose. Je suppose qu'il est parti en 2011. Je ne sais pas. Je vais toujours essayer comme ça. Bon. Bonjour, monsieur Frédéric. Bonjour, mes anges. Pourriez-vous, s'il vous plaît, protéger ma demeure et me dire à avoir un, un message de ce monsieur, s'il vous plaît. Merci. Je voudrais avoir un message de Frédéric. Pourriez-moi. Pourriez-moi. pourriez Bourisma Bourisma Bourisma sa femme, sonnette se femme. Bourisma sa femme, sonnette se femme. Bourisma sa femme, sonnette se femme. Bonjour monsieur Frédéric. Est-ce que vous êtes là s'il vous plaît Est-ce que vous allez bien monsieur Pouvez-vous parler assez fort Merci. Donnez-moi votre nom, s'il vous plaît. Donnez-moi votre nom, s'il vous plaît. Donnez-moi votre nom, s'il vous plaît. Un grand jeton, c'est comme ça, qui aimerait recevoir des nouvelles de sa grand-mère, sa grand-mère Claudine. Claudine qui est née le 2 février 1940 et qui est partie en février 2015, le 11. Me serait-il possible d'avoir un message de Claudine, s'il vous plaît, mon Merci. Merci. Claudine, auriez-vous un message à remettre à votre petite fille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 Pourriez-vous s'il vous plaît crier votre nom pour que votre petite fille entende Merci madame. Pourriez-vous s'il vous plaît crier votre nom pour que votre petite fille entende Merci madame. Pour. Pourriez-vous, s'il vous plaît, crier votre nom pour que votre petite fille l'entende Merci, madame. Je vous remercie beaucoup madame si vous m'avez répondu. Je remercie mon de Joseph. Vous pouvez remonter madame vers la lumière. Au revoir madame. Au revoir madame. Je vous remercie beaucoup, madame, si vous m'avez répondu. Je remercie mon deal de Joseph. Vous pouvez remonter, madame, vers la lumière. Au revoir, Madame. Au revoir, Madame. TCI à la demande de Marie, mercier. L'Aigle. Excusez-moi si je prononce mal votre nom, madame. Merci. Voilà. Marie Mercier aimerait recevoir un message de son papa, s'il vous plaît, maudit Joseph. Est-ce que vous me permettez d'avoir un message de son papa? Merci. Donc, je commence. Je me permets d'appeler Monsieur Jean-Luc de L'Aigle, qui est né le 25 du 1958. Et qui est parti le cinq juin, juin, le cinq juin mille Bonjour, monsieur. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Oui. allez bien Est-ce que vous allez bien Pourriez-vous, s'il vous plaît, si monsieur me donner votre nom pour dire que c'est bien vous qui me répondez. Êtes-vous dans la lumière, s'il vous plaît, monsieur Êtes-vous êtes dans la lumière, s'il <t 'en> vous plaît, monsieur Êtes-vous dans la lumière, s'il vous plaît, monsieur Monsieur Jean-Luc, avez-vous retrouvé de la famille en haut Auriez-vous, s'il vous plaît, un message pour votre fille Je vous remercie monsieur Jean-Luc si vous m'avez répondu. Vous pouvez remonter dans la lumière. Au revoir. Au revoir, monsieur. Merci, mon dit Joseph. Merci, monsieur. Merci, monsieur.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 Bonjour à tous, je fais cette essayer à la demande de, de Irma Cristal. Irma Cristal qui aimerait recevoir un message de son ex-mari, Frédéric. Frédéric, qui est parti. Je, suis, je ne comprends pas votre date de naissance, je vous ai marqué, hein. je recommande.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 Bonjour mes anges, pourriez-vous, s'il vous plaît, protéger ma demeure et m'aider à avoir un, un message de ce monsieur, s'il vous plaît? Merci. Je voudrais avoir un message de Frédéric. Pour Irma. Pour Irma. Pour Pour Rifma, Rifma sa femme, je ne suis pas femme. Rifma sa femme, je ne suis pas femme. Rifma sa femme, je ne suis femme. Fuma, femme. <t 'en> Bonjour, Monsieur Frédéric. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Oui.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 De toi, c'est ma dernière pour aujourd'hui, pour une certaine Céline Frat Franière Ludovic Vera. Céline Franière Ludovic Vera. Tu voudrais avoir des nouvelles de sa maman Daniel, qui est née le 5 mai 1951 et qui est partie le 27 septembre 2016. Merci, mon dit Joseph. Madame, s'il vous plaît, Daniel. Est-ce que vous êtes là? Treat me like her face didn't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 Est-ce que vous êtes bien, s'il vous plaît, madame Est-ce que vous êtes bien, s'il vous plaît, madame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 Êtes-vous dans la lumière, s'il vous plaît? Êtes-vous dans la lumière, s'il vous plaît? Pourriez-vous, s'il vous plaît, Madame Danielle, laisser un message à votre fille Avez-vous retrouvé de la famille en haut <t intimidation> <t intimidation> The <laughs> vous m'avez répondu. Je vous laisse retourner dans la lumière. Au revoir, madame. Merci, maudit, de la raccompagner. Au revoir. Je fais cette de à la demande d'Aurore de, de Brune. Aurore de Brune, qui souhaiterait avoir un message de sa grand-mère, sa grand-mère qui se prénomme Yvette. Yvette, qui est née le 11 du 7 1936 et qui est partie le 16 du 3 2020. C'est pour Aurore de Brune. De Bruyne ou de brune je ne sais pas bien le dire. Euh, Yvette, s'il vous plaît, Madame Yvette, bonjour Madame Yvette. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît, pour votre petite fille <coughs> <coughs> <coughs>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 Est-ce que vous allez bien, Madame Yvette, s'il vous plaît Avez-vous retrouvé de la famille en haut Avez-vous retrouvé de la famille en haut Avez-vous retrouvé de la famille en haut vous un message à transmettre s'il vous plaît Êtes-vous dans la lumière Merci Madame si vous m'avez répondu. Merci mon ange Joseph. Aide hey, madame, s'il te plaît, à, à, à te tenir ce chemin à mon diplôme de la lumière. retourne là, je te remercie. Je remercie mes anges. Au revoir. Au revoir, madame. Je vais repartir, madame. Au revoir. Bonjour, mon ange Joseph que tu m'aider à obtenir un message de madame. Voilà, euh, je fais cette demande de Julie Durotz. Julie Durotz voudrait recevoir un message de sa maman, sa maman Pierrette, qui est née le 2 février 1956 et qui est partie le 20 mars 2020. Je ne sais pas si vous me l'autorisez parce que ça encore un peu tôt. Est-ce que vous me l'autorisez, s'il vous plaît, monsieur Monsieur Joseph, mon ange. Euh, Madame, est-ce que vous êtes là s'il vous plaît? Madame Pierrette, est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes là Madame Pierrette? <tousse> euh, Madame, est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Madame Pierrette, est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Je vous êtes là, Madame Le C'est fort, s'il vous plaît, madame. Achille. Par là, c'est fort, s'il vous plaît, madame. Achille. Achille. Achille. Auriez-vous un message pour vos enfants Êtes-vous dans la lumière, s'il vous plaît, Madame Guérette? Oui. Êtes-vous dans la lumière, s'il vous plaît, Madame Guérette? êtes-vous dans la lumière s'il vous plaît madame pérette Merci, madame, si vous m'avez répondu. Vous pouvez repartir et remonter vers la lumière. Mon guide Joseph, peux-tu l'orienter vers la lumière, s'il te plaît Merci. Au revoir, madame. Merci Madame si vous m'avez répondu. Vous pouvez repartir et remonter vers la lumière. Mon dieu Joseph, peux-tu l'orienter vers la lumière s'il te plaît Merci. Au revoir Madame.